Nous sommes très heureux de, de les recevoir aujourd'hui et de leur donner l'occasion de présenter cet ouvrage euh, dont on va parler pendant, pendant toute la durée de cette conférence, mais aussi euh, à titre de préliminaire, euh, ce qui est une occasion de nous présenter euh, les fonds conservés, en, euh, conservés à la Bulac, euh, les, les fonds cartographiques et les fonds euh, d'Atlas concernant la Russie, celui-ci étant finalement le, le dernier né de, euh, de, cette, euh, de cette collection, déjà considérable, je crois. Donc je, je vous laisse la parole. Merci. Et je me présente moi-même, Aglaïe Hachechova, chargée des collections du domaine russe à la Bulac, euh, qui n'est pas si petit, 300 000 volumes. <rire> Et parmi ces 300 000 volumes, il y a une trentaine d'atlas historiques. Et je me suis concentrée sur les atlas historiques parce que, bien sûr, on a les fonds de cartes, les fonds euh, des atlas géographiques, mais euh, on va rester dans le sillon. Euh, euh, de l'atlas historique de la Russie, 10-23 à Vladimir Poutine. Alors. Euh, les atlas, il y en a une trentaine euh, qui, chronologiquement et géographiquement, on peut diviser à peu près à trois groupes. C'est les atlas russes de l'époque de l'Empire, euh, l'atlas soviétique et l'atlas édité à l'étranger, consacré à la Russie et au domaine. Et, euh, les atlas soviétiques ont une petite subdivision si vous voulez c'est les atlas historiques et une particularité les atlas qu'on appelle en russe uh, historico-ethnographiques uh, vous verrez à quoi ça consiste alors d'abord les atlas de l'empire russe uh, euh, L'atlas en soi, c'est un genre particulier qui consiste à synthétiser des multiples informations dans les images concrètes. Ça demande une préparation euh, de niveau scientifique, je dirais, euh, assez conséquente. Et en Russie, ça commence. Euh, les plans des premiers atlas historiques, le premier n'était pas réalisé, euh, remontent à 1745. On conserve les... Euh, les matériaux pour l'histoire de, de la composition de cet atlas historique, euh, euh, composé par l'archiviste de l'Académie des sciences, Karl Svenske. Euh, les inscriptions que vous voyez à l'écran, c'est la façon de bibliothécaires de transcrire le cyrillique où chaque lettre latine correspond à une lettre cyrillique. Donc c'est comme ça que vous trouverez dans nos catalogues ces ouvrages et tous les russophones peuvent déchiffrer, je crois, sans, sans difficulté ces titres. Le... Euh « Atlas pour l'école euh, » atlas de Zamislavski, euh, c'est le grand classique pour euh, l'enseignement secondaire du 19e siècle, bien qu'il fait 48 cm euh, de la longueur de dos. Uh, Zamislowski était le professeur de l'histoire russe au lycée euh, Alexandre. C'est l'héritier en quelque sorte de lycée de Tsarskoe-Cielo où faisait ses études Pushkin euh, au début du 19e. Uh, C'est le rassemblement des données historiques de l'époque qui se base sur les études historiques déjà euh, effectuées à cette époque. Je vous donne l'exemple d'une de des dernières cartes. Chaque fois, je vais vous montrer euh, soit la dernière planche, soit une des dernières pages pour euh, montrer chronologiquement où s'arrête euh, cet atlas historique. Alors, euh, devant vous, si vous voyez, c'est assez petit, c'est les possessions russes en Asie centrale entre 1700 et 1886. Euh... euh <rire> Dans, euh, dans nos collections, malheureusement, il y a un euh, diséderatum, c'est l'atlas historique, sous la rédaction de professeur Tarnow, qui a été publié pour la première fois en 1893 et a servi aux écoliers lycéens euh, russes avant la Révolution jusqu'à euh, cette date. Le premier atlas soviétique apparu en 1929 n'est euh, euh, pas encore un atlas marxiste, comme a écrit dans son préface Mikhail Parkowski, euh, la star des historiens soviétiques de l'époque, mais un grand pas en avant, en avant par rapport aux atlas de l'ancien régime. Il est vrai euh, que euh, cet atlas, voilà sa page de titre, euh, présente pour la première fois non seulement les grandes régions industrielles de 1913, c'est la carte de gauche, euh, mais aussi euh, les points de résurrection révolutionnaire des années 1905-1906. Euh, Ensuite, il euh, y a un gros blanc jusqu'à après la guerre, où on s'intéresse de nouveau à l'histoire et aux atlas, et surtout on passe par l'école. Euh, après la guerre, en 1949, euh, est édité pour la première fois l'Atlas pour euh, l'enseignement secondaire, qui était réédité en plusieurs euh, tirages à la soviétique des centaines de milliers d'années d'exemplaires. Euh, vous voyez euh, devant vous deux parties d'une édition, une remonte à 61, l'autre à 70. Euh, C'est une histoire figée dans les révoltes, dans les euh, régions industrielles, le développement économique, etc. Et comme d'habitude, on compare la Russie soviétique à la Russie avant la Première Guerre mondiale, en 1913. Euh, euh, le deuxième euh, euh, le fascicule qui est devant vous euh, se termine par exemple par cette carte euh, de l'accroissement de l'Empire russe au XIXe siècle. Euh, C'est de nouveau euh, la géographie qui ne sert qu'à qu la guerre. Euh, et euh, je voulais vous montrer cette subdivision des atlas d'histoire ethnographique euh, qu'on a dans nos collections. Euh, qui ne sont pas les atlas dans le sens cartographique. Euh, C'est plutôt les, les recueils de matériaux qui servent euh, pour les études ethnographiques. Voilà la couverture, les Russes. Atlas euh, d'histoire et d'ethnographie. On va le feuilleter juste de planche, page de titre. Voilà les types de faux et de serpes, les types de moulins par région. Euh, ainsi sont déclinés les habits, les ustensiles, euh, les habitats traditionnels, etc. C'est assez riche et avec les, euh, les images qui remontent à, à, à l'ancien régime, si on peut dire, c'est surtout l'architecture la, de bois que vous trouverez jamais en Russie. C'est disparu, pour la plupart. Et euh, un autre euh, exemple d'atlas ethnographique, c'est euh, Atlas des Pays Baltes. Euh, ce qui, euh, euh, regardez les dates, c'est le début de la perestroïka, 1985-86. C'est la, euh, euh, la remontée euh, nationale des Pays Baltes qui n'ont jamais oublié euh, euh, leurs euh, sources. Dans cet atlas, vous voyez euh, les cartes qui sont ajoutées euh, à par exemple je, je vous présente la carte de deuxième volume consacré aux vêtements euh, voilà ça c'est la cartographie des ornements des chaussettes et des bas des pays baltes. Ainsi sont déclinés aussi les bonnets, euh, les tabliers, etc. Donc euh, pour les ethnographes, ça doit être une source intéressante. Et autre cas d'atlas atlas si on peut le dire régional, c'est Atlas, oh euh, Atlas de l'histoire ethnopolitique de Caucase, 2006. Il existe euh, l'édition anglaise euh, de 2014, qui est aussi dans nos collections. Arthur Tsutsif, Atlas, euh, Atlas ethnopolitique historique Afghase. La dernière planche présente euh, la carte administrative où à gauche sont présentés les drapeaux des régions et des républiques autonomes euh, en sein de la Russie. À droite, euh, partie supérieure, c'est les États euh, reconnus et en bas, trois drapeaux des États non reconnus. Au du Sud, etc. Et enfin, la dernière publication... Euh officiel. C'est euh, Atlas national de la Russie, édité en 2008. Qui était le président en 2008 On le voit tout de suite. C'est monsieur Medvedev. Donc voilà, devant vous, deux présidents anciens, actuels. Et si quelqu'un sait le nom du suivant, euh, appelez la commission centrale d'élection, ils en doutent encore. Euh, pour les atlas édités à l'étranger, on relève une particularité. On ne voit presque pas, <rire> mais euh, l'image euh, est intitulée L'Empire soviétique à son apogée. Donc euh, la Russie soviétique est traitée plutôt comme un empire. Euh, cette carte est tirée de l'édition d'atlas des empires de Babylone, de Babylone à la Russie soviétique. Euh, euh, et euh, j'ouvre euh, les atlas édités à l'étranger par l'atlas produit par un des présentants de l'immigration russe, Pierre Kowalewski, dont les journaux intimes euh, qui sont publiés récemment sont des sources intéressantes euh, sur l'histoire de l'immigration russe. Passons. C'est atlas historique et culturel de la Russie et du monde slave. Donc on est, euh, la thématique est beaucoup plus plus large et c'est aussi euh, pas spécialement l'atlas cartographique. Il y a des planches avec les photos, mais aussi quelques cartes comme celle-ci par exemple l'Europe centrale et orientale où vous trouvez les euh, euh, euh, les de l'indication des universités, des théâtres lyriques, par exemple, etc. Ensuite, on passe aux grands classiques euh, de Gilbert. Euh, qui était été édité euh, quatre fois et euh, devant vous la dernière édition de 2007 qui reprend euh, les codes graphiques euh, de la première édition en noir et blanc euh, ce qui ne ôte euh, rien de, de l'information Voilà, on arrive dans les dernières pages euh, euh, aux dépendances de l'Europe de pétrole et de gaz russe comme sur cette planche là Enfin, euh, édition Autrement a déjà pêché et ils ont édité Atlas historique, mais c'était euh, la traduction euh, d'un ouvrage anglais qui est devant vous. Euh, euh, Il euh, euh, y, y a la chronologie euh, du 6e au 93, euh, ce qui est un petit peu plus large que l'Atlas actuel. Et euh, la table finale, euh, la, la carte finale présente la dissolution de l'URSS et euh, il est euh, amusant, je dirais pas, mais curieux lire les dernières, la dernière, les dernières phrases de, de cet ouvrage euh, qui commente le refus d'accepter la désintégration de l'URSS, par exemple d'autres dont Vladimir ont même proposé la réannexion de l'étranger proche, c'est-à-dire la réabsorption des États baltes et d'autres anciens, ter anciens territoires soviétiques. On repasse au dernier en date, euh, Restless Empire, euh, 2015, et euh, la dernière carte, c'est la... Euh, Présence des russophones sur la presqu'île de la Crimée. Et le titre Reste les empires, comme vous voulez, l'empire agité, fait écho à la dernière phrase de l'atlas historique présenté aujourd'hui, qui euh, termine par les mots suivants Un vif sujet d'inquiétude. Voici. Euh, cet ouvrage est déjà. Catalogué, est entré dans nos collections mais il, y a, il reste des petites manipulations techniques pour les mettre entre les mains de lecteurs vous les trouverez prochainement sur les étagères de notre bibliothèque et il couronne cette euh, collection des atlas historiques dont on est réjouis et on lui souhaite bienvenue dans nos fonds Merci. Merci beaucoup. C'est très utile euh, ce, ce panorama que vous avez fait parce que déjà ça souligne un certain nombre de lacunes personnelles. Je ne savais pas que vous possédiez autant d'atlas historiques et. et, et et donc, donc ça souligne de toi. ma part un certain nombre de lacunes pédagogiques que je, que je tâcherai de, de, de corriger à l'avenir donc c'est très bien justement de mettre en, en perspective euh, ce nouveau-né de, des éditions autrement dans une longue lignée euh, d'atlas historiques. donc euh, ma tâche aujourd'hui c'est un peu de, bien sûr de, de présenter les auteurs de cet atlas donc euh, Marie-Pierre euh, qui qui est professeure à l'Assemblée et qu'on ne présente plus d'une certaine majorité je ne vais pas euh, maintenant décliner euh, non seulement enfin, ses qualités qui sont d'être à la fois professeur à Paris hein, et surtout la directrice du Centre euh, d'histoire des slaves de de la Sorbonne, et euh, François-Xavier Nérard, qui est également euh, maître de conférence à Paris 1. Donc cet ouvrage, en fait, c'est une collaboration issue de ce euh, fameux centre d'histoire des Slaves. Euh, pour euh, pour les gens de l'INALCO, on peut peut-être quand même rappeler, euh, euh, comment dire, enfin les grandes lignées euh, d'historiens qui sont euh, issus euh, de ce centre, qui ont représenté les grands travaux de ce centre, je pense en particulier à, à Portal ou à Coquin ou, des, ou euh, des historiens, en tout cas de cette trempe dont euh, Marie-Pierret et François-Xavier Nérard sont par force quelque part euh, un petit peu les, euh, euh, les descendants en quelque sorte euh, donc c'est très bien de, euh, que, que cet atlas euh, en tout cas euh, rappelle également euh, euh, le rôle de, de Paris 1 et du Centre d'Histoire des Slaves dans l'élaboration d'une historiographie française de la Russie alors pour venir un, un petit peu plus en avant dans le sujet un atlas historique bon, c'est un merveilleux outil pédagogique et, et sans restriction je vais l'utiliser, le recommander à mes étudiants et d'ailleurs demander peut-être déjà à la Bulac d'en acheter plusieurs exemplaires parce que vous savez que les étudiants achètent assez peu d'ouvrages donc ce serait bien que vous en ayez quand même un, un bon nombre d'exemplaires pour qu'on puisse y renvoyer nos étudiants euh, donc c'est un merveilleux outil pédagogique, très synthétique, etc. Mais euh, euh, peut-être ce qui intéresse plus le public d'aujourd'hui, c'est aussi de savoir comment des historiens professionnels euh, se tirent euh, d'une tâche qui est en réalité assez complexe, parce que un atlas historique, c'est aussi, avant d'être pédagogique, c'est bien sûr un objet éminemment Politique est très compliqué à concevoir. Surtout, ça, enfin, tout atlas historique, quel qu'il soit, qu'il s'agisse de la Russie ou de n'importe quel autre pays, avec évidemment toutes sortes d'écueils. Euh, le premier étant, et euh, euh, eh bien, la tentation, un petit peu téléologique, de montrer des taches de couleur euh, qui euh, soient s'étendent par plage euh, toujours croissante ou décroissante. Enfin, euh, peu importe. Il y a dans le dans les phénomènes de cartographie historique euh, des, des choses qui sont bien entendu des euh, qui, enfin qui relève de de de la politique de l'intention politique et donc c'est ce sera évidemment un premier volet de questions euh, que, que j'aimerais euh, adresser euh, aux auteurs de cette atlas de savoir comment est-ce qu'ils se sont tirés de ce problème euh, sachant que euh, la Russie est quand même tout de même un État un petit peu exceptionnel de ce point de vue-là, c'est quand même aussi une banalité de dire que les frontières de la Russie, dans l'histoire et au cours des siècles, sont des frontières relativement floues et en plus elles sont mouvantes. Et donc le caractère flou et mouvant de ces frontières... Euh, eh bien, justement, comment est-ce que comment est-ce qu'on se tire de ce de ce problème, euh, sachant bien entendu que euh, sachant qu'on qu vous attend au tournant <rire> d'un certain nombre de questions euh, sur lesquelles euh, sur lesquelles on, on, on reviendra. Euh, D'autre part, dans, dans cette euh, alors cette tentation. Euh, je répète donc euh, téléologique de récit de, de l'histoire et, et, et, et de la cartographie. Euh, elle est, euh, euh, elle est aussi dans la littérature russe, elle est dans le cinéma russe. Je, je dis cela parce que ce samedi dernier, euh, j'ai été assisté à la projection d'un film qui s'appelle euh, Grad Zero, la, la ville zéro de Chertnizhlov, dont euh, dans lequel il y a euh, justement une, une visite absolument euh, épique qui est très très drôle d'un musée on va dire musée d'ethnographie et d'histoire dans une ville perdue de, de Russie où justement on passe par toutes les étapes qui sont justement racontées dans l'atlas dans et le passage par ici de Dimitri Donskoy de ceci de cela etc et donc c'est une vision c'est un film de l'époque de la PS1988 et, et, et déjà là une vision très évidemment critique de justement de ce récit officiel de toutes les étapes, de toutes les grandes étapes de la formation de l'Empire russe. Et donc, euh euh, voilà on, euh, cette, cette question de, du rapport à l'histoire, cette question aussi du rapport à la géographie. Là, euh, ce qui viendrait aussi volontiers à l'esprit, c'est la fameuse leçon de géographie dans euh, l'opéra de Mussorgski, Boris Godounov. Vous avez la leçon de géographie au prince Fiodor et voici ce que c'est la Russie. Regarde la carte, etc. Donc euh, voilà comment euh, comment comment est-ce qu'on fait un atlas euh, historique de la Russie sans enfin en, en connaissance de cause. Et c'est évidemment le, le cas des, des auteurs de l'Atlas, mais mais alors, sans tomber dans les pièges, mais tout en étant euh, évidemment euh, euh, bien sûr pédagogique, euh, utile, etc. Donc cet atlas, il couvre une période très longue. Ils vont, les auteurs vont vous expliquer. On va de quand même de Yvan de III jusqu'à jusqu'à Vladimir Poutine. Il y a trois grandes séquences euh, qui sont d'ailleurs euh, inégalement représentées. Enfin, euh, alors c'est peut-être un des paradoxes aussi de deuxième point sur lequel. Enfin, c'est-à-dire qu'on a euh, un grand moment fort qui est quand même l'Union soviétique, mais qui qui est titré la parenthèse soviétique. Donc c'est une parenthèse, mais, mais c'est une parenthèse euh, centrale euh, dans le propos, euh, dans le propos de l'Atlas. Euh, et puis toute une partie qui est consacrée aussi euh, à la euh, nouvelle euh, à la Nouvelle Russie, c'est-à-dire donc la, la Russie post-soviétique. Alors, moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que, je, je, évidemment, je, je salue la publication de ce, de ce nouvel euh, opus des éditions Autrement. D'ailleurs, vous avez bien fait de rappeler qu'en en fait, ils en avaient déjà publié d'autres. Euh, on avait fini par oublier euh, le... le le précédent mais qui était fait d'une du, enfin, qui avait été conçu d'une autre manière du point de vue euh, euh, du point de vue euh, graphique et du point de vue même euh, du concept. Euh, là dans cet atlas-là, euh, l'avantage c'est que donc dans un volume euh, dans un volume enfin tout à fait maniable, on rencontre euh, une grande variété thématique grande variété thématique, c'est-à-dire qu'on va trouver une double page par exemple sur le servage en Russie, on va trouver des doubles pages concernant, moi c'est ce à quoi j'ai été très sensible, parce que c'est ce qui m'intéresse au premier chef consacré à des monographies de villes, donc évidemment une sur Moscou, une autre sur Saint-Pétersbourg, mais une autre encore sur Yekaterinbourg, Sverdlovsk. bon, cher au cœur de, de François-Xavier Nérard et de, de Marie-Pierre, savons pour quelles raisons, mais aussi sur certains quartiers de banlieue de l'époque rutschevienne, etc. Donc on a toutes sortes de focus comme ça, qui sont très appréciables, parce qu'on voit tout de suite comment dans le cadre d'un cours ou d'un TD, on va pouvoir les utiliser, si tant est que chaque étudiant a l'atlas entre les mains. Je vous fais beaucoup de, beaucoup de publicité, mais c'est vrai qu'on pourrait, on voit très bien comment on peut utiliser les documents, pédagogiques, les tableaux, les plans, les cartes, etc., qui sont euh, qui sont présentés. Ici, de même qu'on peut trouver bon des, des synthèses très très utiles sur toutes sortes de choses. Donc bon, les Russes, les Russes en Sibérie, les Russes en Asie centrale, la conquête du Caucase, les, les interfaces dans le Pacifique, etc. Donc ça c'est c'est vraiment très intéressant. Il y a eu aussi un effort considérable qui a été fait dans le domaine de la cartographie mémorielle, ce que nous appelons euh, avec Julie de Schaeffer ici présente, le patrimoine soviétique et le, on va dire le patrimoine commémoratif, il y a même une carte. Je savais pas que c'était possible, une carte de, de, des monuments commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je, comme j'imagine, il y en a absolument partout sur le territoire soviétique. Je, je me demande quel défi, euh, enfin comment on relève là aussi ce défi cartographiquement. Bon, c'est donc les, les traces, la question des traces, euh, des traces soviétiques dans la Russie d'aujourd'hui est traitée, ou du moins tentons de la traiter. En tout cas, la chose euh, a été euh, ainsi euh, envisagée. Donc voilà, je voulais souligner tout l'intérêt. Alors bien sûr, il y a dans un, dans un volume euh, au, au, aussi... Euh, Malgré tout, aussi léger, on ne peut évidemment pas traiter toutes les questions. En même temps, il y a, il y a quelques regrets. Alors, il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas tellement bon. Par exemple, la question des nationalités en URSS ou même une carte des nationalités en URSS. Bon, peut-être je me trompe, mais j'ai pas vu ça. Donc peut-être. Vous pourriez nous expliquer bon, pourquoi ou comment, enfin bon, bref. Euh, euh, mais enfin, de toute manière, d'une manière générale, euh, c'est un, euh, un ouvrage qui, je pense, euh, euh, apporte des clés pour euh, la compréhension de la Russie d'aujourd'hui et d'hier. Et donc, je pense que maintenant, je vais donner la parole à l'un d'entre vous, je ne sais pas dans quel sens vous voulez vous exprimer, euh, pour engager une sorte de conversation euh, entre, entre Alors, je, je vais bien commencer, ouvrir, hein, oui. et puis François-Xavier rebondira parce qu'il euh, y a quand même pas mal de commentaires sur la partie soviétique, donc euh, voilà. Alors, euh, d'abord, je voudrais dire que c'est François-Xavier qui a eu l'idée de cet atlas, donc euh, c'est pour ça que je, je tiens aussi à prendre la parole en premier parce que sa modestie l'empêcherait de, de le dire, euh, et que euh, j'ai accepté assez vite euh, parce que d'abord ça nous donnait l'occasion de travailler ensemble c'est la première fois alors que nous, nous travaillons euh, au centre de recherche en histoire des slaves ensemble depuis très longtemps mais finalement euh, il ne nous avait pas été donné de, de coopérer sur un, un projet scientifique et donc c'était euh, l'occasion, voilà l'occasion fait le larron euh, les éditions autrement étaient favorables à la publication d'un nouvel opus euh, en 2017 avec l'idée du centenaire c'était un petit peu aussi l'occasion et puis parce que le, le précédent euh, Atlas euh, était un peu vieillot, il faut bien le dire, euh, et il ne correspondait plus du tout euh, ni aux normes, je dirais, euh, intellectuelles, académiques, euh, ni aux normes cartographiques. Euh, voilà donc. Euh on a on, on a eu cette ce, ce marché en main entre guillemets. Il a fallu euh, donc travailler beaucoup en amont. Donc ça c'est déjà un petit peu je, François Xavier reviendra sans doute, mais euh, on voit hein, euh, comme Aglaische Cheval a montré qu'il y, y a une tradition des atlas euh, et en même temps. Comme cela a été mentionné, on le voyait déjà dans, dans ce qu'a dit Aglaé et dans ce qu'a repris euh, euh, Tallinn Termination, euh, l'atlas n'est jamais neutre. Hein, il y a des, des choix qui sont faits, euh, des partis pris, pourrait-on dire. Alors, on essaie d'être évidemment euh, le plus objectif possible, euh, mais il nous a fallu en tout cas réfléchir, et c'était ça aussi qui a été très intéressant, réfléchir euh, aux partis pris qui seraient les nôtres. Hein, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va privilégier dans cet atlas et comment on va faire finalement quelque chose de différent euh, Parce que l'idée n'était pas d'être original pour être original mais c'était précisément d'apporter quelque chose de nouveau dans cette tradition des atlas. Alors il faut quand même que vous sachiez que les éditions autrement ont un, un, un format très imposé, c'est-à-dire que on ne peut pas euh, varier, hein, le, le, c'est très formaté au sens propre du terme, un nombre de pages imposées, un nombre de signes imposés, même chose pour la bibliographie, pour le glossaire, les annexes. Donc on est dans, je ne dirais pas un carcan, parce que bon, finalement ça n'a pas été un carcan, mais en tout cas une forme euh, qui ne laisse pas beaucoup apparemment de fantaisie. Donc il a fallu aussi se, se débrouiller euh, avec ces, euh, ce cadre imposé mais en revanche euh, on a eu beaucoup de liberté euh, quant à la conception de l'Atlas et ça c'était très positif et euh, en fait on a innové euh, en ce sens qu'on a décidé de consacrer une première partie qui serait précisément une partie thématique pour échapper en quelque sorte euh, à ce que euh, Talin Termination mentionnait, c'est-à-dire cette vision un peu téléologique, cette propension téléologique des atlas, hein, au commencement était Tartempion et puis aujourd'hui, euh, voilà. Euh, donc euh, on a voulu un peu casser cette, euh, cette fatalité de l'atlas euh, en, en commençant par une grande partie qui pose finalement les enjeux euh, et qui permet de de mettre en avant finalement les questions fondamentales de l'histoire russe, qui sont essentiellement des questions géographiques. Et c'est la raison pour laquelle on a tenu à cette à cette grande première partie, et puis ensuite à des parties, la partie classique sur l'Empire Zaris, puis la parenthèse soviétique qui contient une très grande part de l'Atlas, et puis plus modeste la Russie actuelle. Alors. La Russie actuelle parce qu'il y a un autre atlas en fait hein, euh, de Pascal Marchand sur la, la géopolitique russe actuelle euh, qui est récent et qu'il ne s'agissait donc pas de répéter euh, d'où ce parti pris. Et puis nous sommes des historiens donc on, on, on se sent plus à l'aise finalement euh, dans la longue durée que dans l'ultra contemporain. Euh, donc c'est pour ça aussi qu'on a tout en ouvrant sur la période actuelle euh, finalement privilégié euh, euh, la longue durée. François-Xavier oui, alors, euh, on vous a mis quelques illustrations qui sont en fait extraits des, des dernières épreuves dont on a disposé. Donc, il y a encore des petites coquilles, par exemple, que je vois là derrière. Donc, ça ne correspond pas exactement à ce que vous pourrez trouver dans le livre. Euh, moi, moi j'ai été très intéressé par les, les deux présentations qui ont, qui ont précédé. Et peut-être dans ce que, Taline, tu disais, euh, en fait, faire un atlas comme ça, c'est faire des choix. Et euh, ça a l'air de rien, euh, on, je pense qu'on était peut-être un peu naïfs au départ sur euh, ce que signifiait faire ces choix, euh, en se disant, bon voilà, on connaît un minimum le, le sujet, donc ça ne va pas être si difficile que ça. Et en fait, c'est euh, très complexe et euh, très sensible, et à chaque fois, on se heurte à un moment où il bon, faut faire un choix, et ce n'est pas évident, Et moi, je, par exemple, ça commence par la, la photo de couverture. Donc Ça a l'air bon de combattu. bien, mais quand vous devez traiter euh, de la période qui va d'Ivan III à Vladimir Poutine, qu'est-ce que vous mettez sur la couverture ouais, Sachant belle. que en plus c'est un jeu de billard à, à, à plusieurs bandes, hein, puisque bon, déjà nous sommes deux. enfin Trois avec euh, notre excellent cartographe Cyril Sus qui a fait un, un boulot absolument euh, magnifique. Euh, et on a eu énormément de chance d'avoir un cartographe qui en plus était russophone, donc ce qui nous a permis euh, euh, euh, ce qui nous a énormément facilité le travail, notamment sur, euh, sur le travail avec les sources, hein, puisqu'on n'avait pas besoin de traduire un certain nombre de sources. Mais bon, et puis, il y a l'éditeur. Et c'est l'éditeur qui doit accepter une. Bon, par exemple, ça n'a pas été simple le choix de cette couverture. Ce, trahir de, On peut dire qu'on l'a imposé. <rire> la première photo qu'on nous avait proposée, enfin la première illustration qu'on nous avait proposée, c'était Nicolas II. Euh, le, le fameux avons, voilà. euh, portrait de Nicolas II par Kustodiev euh, qui est très joli et graphiquement fonctionnait assez bien mais on se dit euh, voilà si on fait une histoire de la Russie bon et après... euh, la deuxième solution c'était Staline on n'en a pas voulu non plus <rire> Et c'était vraiment pas évident. Et par ailleurs, il souhaitait, assez, à juste titre, qu'il y ait des, des, des représentations, que ce ne soit pas totalement abstrait, alors qu'à un moment, nous, on avait pensé à quelque chose de relativement abstrait. Et finalement, on a pensé à ces, à ces, ces, ces, ces, ces, dire, ces représentations de type palère qui sont faites par les Soviétiques assez tôt, d'ailleurs. Hein. Dès les années 20, il y a ce genre de, de représentation euh, qui, euh, moi, je trouve, euh, allient bien, finalement. Euh, une certaine ben, côté traditionnel, avec mmh. cette Russie hantée en, en euh, soviétique, et puis euh, évidemment la représentation soviétique, puisque vous reconnaissez euh, Lénine et Dzerzhinsky. Sur le troisième personnage assis, il euh, y a des débats. Euh, je, honnêtement, je ne sais pas. Enfin, euh, En y réfléchissant, on, on pense plutôt à se faire de l'offre, mais on ne sait pas. Voilà. Euh, donc vous avez euh, énormément de, de, de, de choix comme ça. Bon, le, le deuxième choix un peu euh, lourd de conséquences, c'était le choix des, du début. Quand est-ce qu'on commence euh, Est-ce que la Russie, euh, la, la Rousse qui est Vienne, fait partie de l'histoire de la Russie ou pas euh, évidemment ça, ça, ça a des enjeux en introduction, euh... on a évoqué mais rapidement oui. ce que Thaline dit qu'on a évité non on en a parlé un petit peu dans l'introduction mais c'est pas ce choix qu'on a fait oui, oui. <rire> oui on a évité un certain nombre de polémiques mais euh, c'est une question euh, à la fois politique et scientifique il hein. n'y a pas une évidence folle bon, donc euh, c'était un choix de notre part de ne pas rentrer là-dedans alors que par exemple l'atlas précédent d'autrement lui euh, remontait euh, bien avant aux origines, je ne sais pas, au 6e siècle, je crois que c'était ça. Donc, voilà. Donc vous avez euh, tout un bon le choix après euh, euh, du plan, que euh, Marie-Pierre Vray vient d'exposer, de, donc je ne vais pas y revenir, mais euh, euh, d'avoir cette première partie, qui est une partie euh, euh, qui pose un certain nombre, C'est n'est pas l'idée de travailler permanence et rupture, mais, mais quand même d'essayer de montrer qu'il y a un certain nombre de questions qui sont transversales à l'ensemble des périodes, euh, où les réponses peuvent, peuvent différer selon les périodes à tel ou tel problème, mais que c'est des choses qui se posent sur la longue durée. Je pense par exemple à la question de la vulnérabilité russe, euh, réelle, supposée, fantasmée, euh, que sais-je encore, mais qui, qui est quand même un, un, une sorte de fil rouge euh, sur, qui va euh, bon, des, des premiers tsars à, à, à Staline et jusqu'à aujourd'hui Vladimir Poutine. Puis le choix de, de faire deux parties à peu près à poids égal entre la Russie impériale et, et, et, et l'Union soviétique, euh, bon, qui n'est pas non plus un choix enfin, voilà, qu'on qu qu peut critiquer, qu'on peut débattre, d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus. Euh, le choix du titre, la parenthèse soviétique, euh, auquel j'ai rajouté, euh, je prends ma part de responsabilité là-dessus, euh, un point d'interrogation, parce que... Ce n'est pas une affirmation qu'il y une parenthèse soviétique, puisqu'évidemment ça serait euh, faux, d'ailleurs, je pense, de, de considérer que cette parenthèse est refermée. Mais en tout cas, euh, quand on réfléchit à la longue durée de l'histoire russe, euh, bon, bah, finalement, ces quelques années euh, euh, euh, d'existence de l'Union soviétique qui pouvaient sembler indépassables pendant très longtemps, qui semblaient être une sorte d'horizon... Euh, euh, voilà. Toujours présent euh, sans retomber dans l'histoire euh, drôle bien connue euh, aujourd'hui, euh, bah, finalement, une toute petite période de cette longue histoire de la Russie, donc euh, voilà, cette question là se, se posait. Donc, je pense que voilà, moi ce qui m'a frappé sur ce travail, euh, c'est vraiment. Euh, cette question des choix la deuxième chose peut-être pour ne pas parler trop longtemps qui m'a semblé intéressante et difficile en faisant un atlas de ce type là c'est que euh, on peut avoir plein d'idées de faire plein de cartes Enfin, on a eu plein d'idées de faire plein de cartes on se dit oh, ça, ça serait vachement bien de faire ça et puis après il faut des sources pour faire les cartes et ces sources sont en fait extrêmement difficiles à trouver parce que dans la plupart des travaux scientifiques que nous publions, euh, enfin nous, vous, euh, beaucoup de gens qui sont ici dans la salle aussi, euh, bah, très souvent les sources euh, en, en termes de, de statistiques, tout ça, ne sont pas publiées. Si vous allez rechercher des statistiques euh, dans des livres publiés, c'est extrêmement difficile à trouver. Et donc, euh, en fait, c'est un exercice loin d'être simple d'arriver à trouver suffisamment de sources pour faire des cartes originales. Euh, alors, bon, un certain nombre des cartes de l'Atlas, bon, toutes les cartes ont été refaites par Cyril Sus. Donc, c'est à chaque fois des cartes nouvelles, mais des fois, il s'inspire de cartes qui existent déjà. Hein, les sources sont toujours indiquées. Euh, sur celle-là, par exemple, je laisserai euh, Mme Ray commenter, mais par exemple, vous voyez en bas de la carte, il y a toutes les sources qu'il a utilisées pour faire sa carte. Donc, souvent, il fait une synthèse de plusieurs cartes existantes. Mais sur d'autres cartes, euh, bon, il faut avoir des. Il enfin, faut trouver des sources, alors soit c'est des sources que nous on a, soit il faut les retrouver ailleurs, faire des recherches sur des statistiques qui n'existent pas toujours. Et il y a plein d'affirmations dans plein de livres très très euh, importants où on ne voit pas les sources en fait derrière. Et ça, ça a été pour moi euh, un moment vraiment euh, euh, à la fois passionnant et parfois un peu angoissant, je dois, je dois le reconnaître. Que oui, pour rebondir sur cette question des, des sources, c'est vrai qu'on euh, on en a trouvé, mais certaines étaient discontinues en fait. C'est le gros problème, c'est d'avoir et, et le cartographe dit, mais oui mais moi il me faut de la continuité dans vos, dans vos documents. Et ça, ça a été vraiment euh, parfois difficile. On, on a dû euh, partiellement parfois renoncer en fait au projet de représentation de tel ou tel car, de tel ou tel graphique, parce qu'on n'avait pas euh, de source primaire suffisamment continue pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'intéressant. Juste à à titre de curiosité au cartographe, il faut lui fournir combien de documents cartographiques et statistiques pour qu'il parvienne à une carte en, en moyenne, disons en général, vous lui fournissez un, variable. un dossier euh... bah, C'est très, très variable. Il faut, oui. Ça dépend. Ouais, je sais pas, par exemple, sur cette carte-là... Euh... La carte de, de la maîtrise du territoire. Euh, là, on, va, on voit bien. Il y a, il y a quatre, quatre lignes. Ça faisait une dizaine de, une dizaine de sources, plus celles euh, que parfois d'ailleurs il, il a regardé, euh, mais n'a pas citées parce qu'il n'a il oui. euh, oui. rien emprunté mm -hmm. directement. Euh, on, a, on a fourni en fait beaucoup de matériaux, beaucoup de matériaux. Oui, beaucoup de matériaux. Et euh, encore une fois, on a eu beaucoup de chance parce que, euh, d'abord, Cyril, si ça fait un, un travail. Bon, il était russophone, on l'a dit. Euh, C'est un, un très très bon cartographe. En plus, qu'il y a, qui a le sens de l'esthétique, quand même, ce qui compte aussi. Hein. Bien sûr. Hein. Euh, parce que l'autre, je n'ai pas mentionné ça. Ça, ça m'a un peu frustré au début. Euh, euh, le, le nouveau cahier des charges de, des éditions Autrement, contrairement à, à, au précédent Atlas, par exemple, c'est qu'il euh, n'y a plus aucune gravure, portrait, illustration. Euh, on n'a que des cartes, des, euh, des graphiques, euh, des tableaux. Et, euh, et, et moi, j ça m'a perturbée. Je me demandais, mais attends, non, non ce n'est pas possible, il nous faut un portrait de Pierre Le Grand, de Catherine II, enfin, bon, parce qu'on se dit quand même, ça va être un peu austère sinon. Mais c'est rigoureusement interdit, entre guillemets. Donc là, on n'a pas pu euh, euh, échapper à, à cette règle. Et hein. toute la difficulté aussi, c'est d'arriver à un bel objet, ce qui me semble être le cas, euh, avec ce, ces figures imposées. Et euh, c'est quand même tout le talent euh, du, du cartographe hein, le carte, que d'avoir voilà, choisi. Euh, alors on a choisi ensemble les couleurs, bien sûr, hein, mais quand même, euh, il, a, il a un regard beaucoup plus professionnel que le nôtre, donc euh, c'est lui qui a suggéré des couleurs, des harmonies, euh, et, et, et visuellement, je trouve que euh, c'est assez réussi. Euh, et ça, ça c'est sa, sa patte, pourrait-on dire, parce que euh, voilà, tout ce qui était... Euh, euh, les choix des couleurs, la mise en page, euh, les, les, les couleurs se font écho, euh, on a des couleurs différenciées, les titres, etc., pour, par partie. Bon, voilà, il y, y a une recherche esthétique quand même, euh, et qu'il faut saluer, et qui est, est attribuée aux au cartographes, et qui, qui me semble d'autant plus importante, encore une fois, qu'on voilà, n'a que des cartes, des graphiques, des tableaux, et, et plus, plus, ça fait un objet un peu déroutant peut-être. Hein. Et, et, et donc sur chaque page, je ne sais pas, par exemple, je suis désolé ce que j'ai un problème, je comprends pas pourquoi c'est ça. Sur chaque, sur chaque page, et on, ah, euh, vous, vous, on essaye de mélanger différents, enfin c'était le, le contrat que, que Sirius s'était posé à lui-même, c'est-à-dire de mélanger les types de représentations graphiques. Vous n'avez pas que des cartes, contrairement à ce qu'on entend assez facilement sous le nom d'Atlas, mais il y a des cartes, il y a des graphiques, euh, la, la seule chose comme l'a rappelé Marie-Pierre la seule chose qui était interdite c'était les représentations iconographiques, enfin au sens euh, euh, portrait, photographie euh, et ce qui pour l'historien c'est vrai que c'est un peu pas frustrant mais c'est relativement difficile là aussi euh, ça, instinctivement on voit très bien les représentations qu'on a envie de mettre et pas du tout, il faut que ce soit euh, la carte avec des petits, euh, des petits symboles et voilà. Donc, euh, mais euh, c'est je, moi, je crois vraiment, à la fin de cet exercice, que la contrainte euh, provoque quelque chose d'intéressant. Pour le coup, c'est assez oulipesque. Il y a quelque chose, euh, sachant, par exemple, là, sur cette double page-là, vous avez trois cartes. Trois cartes, ça veut dire euh, de tel format. Le format est déterminé par le cartographe et il vous dit... Euh, ça va faire tant de signes. Vous avez le droit d'écrire votre, votre double page avec tant de signes. Vous avez le droit, vous ne pouvez pas bouger de, enfin peut-être 5%, mais pas plus. Donc il peut y avoir des sujets très importants. Vous allez choisir une grande carte, par exemple un, une grande carte de la Russie. Ça va prendre plein de place et donc vous aurez peu de signes pour raconter un sujet qui peut vous sembler, par exemple, sur le servage. Bon, là, je n'ai pas pris la page, mais sur le servage, vous avez une, une immense carte qui est une carte originelle, originale, d'ailleurs, puisqu'il euh, est parti des, des, des, des, des chiffres du recensement de 1897. Euh, mais résultat, vous avez très peu de signes pour raconter l'histoire du servage. Mais la carte est magnifique <rire> Alors, c'est vrai que pour rebondir sur cette question des signes, euh, ça, ça, et c'était aussi ce qui était bien dans le travail à deux voix finalement, c'est que, euh, voilà, euh, écrire de façon synthétique sur des sujets euh, aussi complexes que euh, le servage ou la collectivisation, etc., euh, c'est difficile en fait, parce que ça demande euh, à la fois un esprit de, de synthèse, de rigueur, et en même temps, on se dit, ah oui, mais on ne peut pas parler de ça, on, on, bon, et ça va manquer. Donc on, on est toujours pris entre deux feux en fait, et le choix des mots. Euh, parfois on a, on a réécrit, euh, on a réécrit euh, nos textes plusieurs fois pour arriver à ce fameux calibrage euh, et pour essayer d'être le plus clair possible et en même temps de dire le plus de choses possible dans ce qui restait de, de signes. Et donc à chaque fois, ça a été un arbitrage entre effectivement la taille du document et puis euh, la nécessité de disposer du nombre de signes qui nous semblait euh, indispensable euh, pour faire passer telle ou telle idée. Alors, bon, on pourra avoir quelques, quelques frustrations euh, stylistiques parce que du coup bah, on est obligé d'écrire de façon euh, voilà, très ramassée. Euh, donc, euh, mais ça, ça a été une autre, une autre contrainte alors qu'on espère avoir dépassé. J'espère qu'il se lit aussi parce qu'il faut qu'il se lise, pas seulement qu'il se regarde. Donc j'espère que euh, stylistiquement on, on y est arrivé. Mais c'est vrai que ça se rajoutait encore aux, aux contraintes de l'exercice. Oui, dernière contrainte. Et puis c est, c est, voilà. Il y a aussi les passages obligés. Euh, sur, euh, bon, euh, il y a des cartes qu'on attend et qu'on est obligé de mettre, d'autres, euh, et, euh, et l'originalité à tout prix, ce n'est pas non plus euh, ce qu'il faut faire, et donc c est, c est, c est, c est ça non plus, n'est pas toujours évident à gérer euh, euh, quand on, on choisit les doubles pages qui sont limitées. Euh, euh, mais bon, voilà, c'est un exercice que j'ai ai beaucoup aimé. <rire> Alors, on a aussi essayé, parce qu'on n'en a pas parlé, mais dans certaines données, on a des éléments de comparaison avec des pays étrangers. Euh, comme l'industrialisation, euh, l'armée euh, russe à la veille de la guerre de 14, etc. Parce qu'on s'est dit aussi que c'était important d'ouvrir, euh, enfin de faire aussi des petits clins d'œil pour que les, les, le public étudiant ou le, le public euh, qui s'intéresse à, à l'histoire russe euh, ait aussi de quoi la replacer aussi dans le contexte européen de, de la période. Et euh, ça, évidemment, on ne pouvait pas le Enfin, on le fait quand il s'agit des chapitres de politique extérieure, expansion. Mais euh, ça c'est naturel, mais on s'est dit aussi que c'était intéressant de donner des repères euh, de comparaison avec, euh, avec d'autres pays. Donc ça aussi, c'est un petit plus de notre atlas par rapport à d'autres. Hein. Puis-je profiter pour poser la question, euh, par exemple, quel sujet, auquel sujet vous devez, euh, vous avez dû renoncer euh, suite à cette discontinuité des données, ou euh, l'incapacité, l'incapacité la, impossibilité de tracer une carte. Alors, en qu fait, quel est votre regret Pour certaines régions, <rire> bon. on aurait voulu. Pour certaines régions, euh, on n'avait pas assez de, de données euh, sur la période Zaris, par exemple, euh, ce qui fait qu'on a renoncé à, à certaines cartes qu'on aurait voulu plus fouiller euh, et pour lesquelles on n'avait pas suffisamment de matériaux, en fait, intéressants. Euh, sur, par exemple, euh, sur la Crimée exemple euh, voilà euh, Crimée euh, 18e 19e siècle le peuplement la variété du peuplement en Crimée au 18e 19e siècle au fur et à mesure de, de l'avancée euh, bah, on avait des, des données à chaque fois très générales agrégées mais qui ne permettaient pas à un bon cartographe de faire son travail donc il était frustré vous me dire bah non mais ça vous avez trois chiffres qui se battent en duel euh, je peux pas faire grand-chose avec ça voilà ce genre de et on a cherché hein, là pour le coup euh, on a on a vraiment beaucoup travaillé ces questions euh, de sources primaires permettant de, de, de, de trouver des informations mais là euh, parfois bah voilà, on n'a pas pu en fait euh, aboutir au, au degré de, de précision ou de sophistication euh, initialement escompté oui, je pensais à ce que tu disais tout à l'heure sur les nationalités oui, même la, la, dé, la définition des groupes nationaux étant déjà extrêmement complexe, oui. parfois variable euh, et arriver à avoir des statistiques qui font le lien entre la statistique et la situation géographique euh, à une période donnée, c'est jamais. Euh, très, enfin, on n'a pas trouvé. Peut-être qu'il y a quelque part. Hein. On, on a fait une carte qui est inspiré... Page euh, combien... 16. Page 16. Voilà qui est inspiré du, de l'Atlas de, la de Vidal de la Blanche, mais euh, mmh. l'Atlas de Vidal de la Blanche, il parle des petits Russiens, des grands Russiens. Euh, euh, c est, c est, voilà, c'est très très difficile. À, alors, bon, Cyril, a fait quelque carte, chose, BRSS, mais l'URSS avec ses républiques fédérées, ses territoires, ses districts autonomes, et, enfin. Euh, la carte administrative en fait. Mmh. Oui. Peut-être qu'elle a aucun intérêt. Euh, Alors entre... en fait ça c'était aussi... Voilà, euh, c est... C est... Ça ça fait partie en fait des, des, des, des figures tellement classiques hein, trop... euh, qu'on s'est dit ça ça se trouve euh, oui, enfin... euh, facilement. Euh, Wikipédia euh, et autres euh, littératures de ce genre euh, vous la donnent en 30 secondes. Donc euh, sachant qu'on avait encore une fois pas beaucoup d'espace malgré tout, oui. euh, on a voulu faire quelque chose de différent qu'il y ait de la valeur ajoutée. Euh, une carte purement euh, descriptive euh, bon, nous semblait un peu frustrante. Si vous, si vous regardez bien à chaque fois, il y a beaucoup de données sur nos cartes. C'est-à-dire oui. qu'on a, on a croisé. Ça aussi, c'était quelque chose auquel on tenait. Euh, on a systématiquement croisé euh, les, les, les infos. Euh, de sorte que, justement, les cartes parlent beaucoup. Donc, euh, euh, par exemple, si on, on reprend... Euh, la carte qui était indiquée tout à l'heure hein, sur la, euh, la maîtrise du territoire, ben on, va, on a représenté les cours d'eau, les voies navigables, les chemins de fer, les grandes villes, euh, des, des ronds pour montrer à chaque fois le, la taille de la ville pour que finalement on ait beaucoup d'informations dans une seule carte et, euh, et à chaque fois en privilégiant tout, tout l'ensemble du territoire, hein, pas seulement la partie occidentale comme c'est parfois un peu le, le cas, ce qui permet euh, précisément en un seul clin d'œil, si je puis dire, un seul regard d'avoir beaucoup d'informations et de données qui se font écho donc c'est ça qu'on a recherché plus que des cartes finalement euh, statiques, je dirais oui, classiques. Je bon alors c'est peut-être aussi un manque c'est vrai qu'elle manque cette carte que, que, que tu mentionnes Taline. mais euh, bon voilà on s'est dit qu'elle était facilement accessible ailleurs et que euh, bon elle était peut-être moins parlante que d'autres d'autres cartes mais c'est ça ça relève du choix c'est vrai que ça relève de, euh, des, des, voilà, du, du parti pris qui a été le nôtre. Oui, oui je, je, je comprends. Est-ce qu'il n'y a pas... Alors, il y, y a des chapitres... Euh, euh, alors, bon, il y, y a bien sûr... Bon, dans la fameuse parenthèse entre guillemets soviétique, les bon les grands moments tragiques enfin qui, qui sont liégeants d'ailleurs parce qu'on a la guerre civile bon ensuite l'industrialisation bon je, je passe mais euh, les répressions staliniennes, les famines soviétiques euh, bon alors tout ça bien entendu c'est l'objet d'une cartographie très très fouillée et très très intéressante pour le coup et, euh, et et, ah oui, voilà. Et la page 68, les confins occidentaux de, de l'USS de 38 à 48. Et ces confins occidentaux, c'est pas un peu un, un euphémisme Il <rire> y a une espèce d'euphémisation dans les titres parce qu'en en fait, les confins occidentaux de l'USS de 38 à 48, c'est en fait une, une carte des, euh, une carte de la Shoah finalement Non Ou est-ce où, où est que c'est plus Comment est-ce que vous avez oui. comment Comment expliquer ça euh, Comment est-ce que vous avez réussi à, à manager, en quelque sorte, les différentes interfaces de cette Shoah avec, entre l'histoire soviétique et enfin, dans, ce, dans cette zone intermédiaire Je ne sais pas comment m'exprimer mieux. Oui, que on a essayé de... Je crois qu'il y a aussi un, un souci de de prendre en compte l'historiographie la plus récente, sur différentes questions. Je pense que oui. oui, j'ai décidément des problèmes de... Là, non, je ne l'ai pas. Euh, et donc, cette idée qui est de plus en plus travaillée des frontières, notamment des frontières occidentales de, de, de l'URSS, nous semblait intéressant parce qu'elle permet de traiter... Alors, euh, ça va, euh, je ne sais pas, euh, notamment Timothy Snyder, mais pas que, et, et, et c'est loin d'être ma tasse de thé, mais bon... Euh, avec d'autres, il a amené l'intérêt pour cette région de l'Union soviétique qui correspond à la fois à l'endroit de la, la première conquête de l'URSS après le pacte germano-soviétique en 1939, à l'endroit où se passe l'extermination des Juifs de l'Union soviétique et à l'endroit où se passe l'explosion des nationalismes euh, ukrainiens euh, et baltes, avant, pendant et après la guerre et la répression soviétique qui accompagne ça. Et donc on a un endroit où on a un certain nombre de, de violences qui sont... Bon, On a fait une carte sur les déportations soviétiques entre 1940 et 1952 qui montre comment il y a ces, répa, ces déportations ciblées de, de groupes d'Ukraine au Pays-Baltes qui vont, notamment après la guerre, peupler de manière assez importante les, les camps du Goulag, mais également un, un graphique sur les violences nationalistes. Euh, et on pense évidemment à ce que pratique l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Donc l'idée était vraiment de travailler cette région-là qui euh, a une, une spécificité indéniable dans l'histoire soviétique et également un éco-politique tout aussi indéniable de nos jours, quoi je voudrais rajouter là-dessus, c'est que euh, François-Xavier vient de mentionner le, le fait qu'on avait accordé euh, pas mal d'importance, voire beaucoup d'importance à l'historiographie récente. Ça, c'est aussi l'autre caractéristique en fait, de, de ce travail qu'on retrouve dans la bibliographie. Euh, qu'on a vraiment retravaillé qui n'est pas la, bio la bibliographie euh, voilà, qu'on trouve partout euh, qui est vraiment retravaillée on a à la fois des ouvrages en langue française des ouvrages en anglais et on a vraiment tenu compte de, euh, des acquis récents de l'historiographie, ce qui fait que de ce point de vue là aussi, euh, je pense que c'est un outil utile euh, voilà, qui, qui permet de, de montrer que on n'a pas à la fois on, on s'est inspiré euh, de toute la tradition euh, d'Atlas euh, euh, qu'Alglaï a mentionné mais on s'en est émancipé euh, parce qu'il s'agissait pour nous d'intégrer dans l'Atlas d'intégrer en représentation l'historiographie euh, renouvelée euh, que ce soit sur euh, l'empire tsariste et a fortiori sur des sujets euh, très tabous, très compliqués ou euh, très sensibles euh, de l'historiographie de la période soviétique donc euh, ça faisait aussi partie des choses auxquelles on, on tenait et qu'on a finalement euh, un peu imposé à l'éditeur, ça c'était quelque chose euh, sur lequel on a insisté euh, euh, très très très très vite en fait hein, euh, pour avoir aussi un espace de bibliographie suffisamment important, euh, voilà pour que oui oui bah, sur les confins occidentaux oui. de l'URSS, oui je vois, je vois bien, vous avez notamment utilisé les travaux de Vanessa Voisin et tout ça, enfin moi bon, on voit bien, on, c est, c est, je veux, encore une fois c'est très intéressant cette manière que vous avez eu de D'intégrer ces nouvelles avancées historiographiques, d'essayer de les cartographier, bien que, bon, enfin, c'est une matière évidemment très complexe. Je comprends, hein, bien sûr, cette euphémisation, là, les conflits occidentaux, plutôt que, plutôt que de rentrer dans toutes sortes de débats. Et alors, justement, concernant les famines soviétiques, même question, comment est-ce qu'on fait pour cartographier euh, précisément la famine Enfin, là, là aussi, vous êtes. Euh, repr... enfin, vous êtes euh... Là, il y a des sources, oui. Vous êtes servi de... Chose, eh ben, je ne pose pas d'école. Hein, non, non, non, non, non, il y a un gros projet à Harvard voilà. actuellement ouais. qui euh, donne des statistiques par district et même inférieures au district sur les morts de la grande famine de 32-33. Partout per... ou seulement en Ukraine En Ukraine. Et qui permet euh, de, de faire la, la carte... Enfin, la carte est une, une mise en carte de ces statistiques publiées par les collègues de l'université de Harvard et qui est extrêmement intéressante parce qu'elle montre la, la diversité des taux de mortalité. C'est-à-dire que vous n'avez pas des, des, des zones homogènes de mortalité qu'on pourrait repérer. En fait, vous avez des. des ça, ça, il faut descendre au niveau du district et d'un district à l'autre. Même, je pense que même à l'intérieur de chaque district, il y a des taux de mortalité extrêmement différents. Et la responsabilité politique de chacune des directions de chacun des districts est évidemment majeure, parce qu'on s'aperçoit que les gens qui euh, n'ont pas joué le jeu du pouvoir soviétique, c'est-à-dire ont triché avec les informations qu'ils ont fait remonter, ont réussi à, à sauver des vies. Et cette... Euh, bon, après on peut aller même plus loin sur l'interprétation de cette carte, mais c'est quand même très intéressant de voir que euh, voilà, ce n'est pas l'Ukraine de manière globale qui a été touchée, c'est euh, enfin, l'Ukraine évidemment de manière globale qui a été touchée, mais à l'intérieur de l'Ukraine, il y a des zones extrêmement différentes, et ça, un, ça me semble passionnant. Par ailleurs, évidemment, faire l'autre la, la, carte qui est sur les zones de famine, très précisément, c'est très complexe. d'ailleurs pour ça qu'il a choisi des, des, des hachures qui permettent de, de, de, de garder des... des, des, des, des, des des bords un peu flous, quoi. Parce que c'est évidemment très difficile à, à, à situer géographiquement. Et sur une carte comme ça, euh, par exemple, autant on a des, des, des travaux de plus en plus précis sur la famine de 21, sur la famine de 21-22, sur la famine de 32-33, autant la famine de 46-47, donc la troisième grande famine soviétique, est absolument inconnue. On, on, on ne oui. sait quasiment rien dessus. On Donc, sait qu'elle existe par contre maintenant. Oui, on sait qu'elle existe. On a euh, un collègue dont j'ai oublié le nom, mais qui doit être là. Euh, bref, ça va me revenir, qui a fait une, une étude là-dessus. Euh, mais euh, par exemple, euh, ce qu'il y a dedans ne permet pas de construire une carte spécifique sur la famine de 46. Et c'est très, très peu étudié. Mais pour revenir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que précisément cette carte, elle est intéressante, même s'il y a des hachures globale, hein, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas affiné, mais elle est très parlante parce que on voit que certaines zones sont systématiquement touchées. Donc euh, ça permet aussi, toujours dans notre idée d'une histoire de un peu de la, la, la longue durée ou des, des résonances, des périodes qui sont échos, de, de voir voilà que certaines zones euh, sont martyrs hein, puisqu'on les retrouve finalement dans, dans les trois zones de, de famine, alors que d'autres non. Donc euh, ça c'est un, un exemple typique aussi de de ce qui nous a motivé. C'était cette idée que voilà, il fallait que les les, les différents thèmes abordés, les différentes périodes se fassent écho euh, pour finalement aboutir à une histoire euh, de la Russie de longue durée plus subtile, plus fine, euh, plus modeste aussi, parce que bon, quand on n'a pas suffisamment de sources, ben on n'en a pas, euh, mais finalement euh, qui, plus profonde aussi euh, grâce, grâce à ces matériaux euh, cartographique. Quoi. Et oui, et pour les répressions stalines, bon, là c'est peut-être plus, c'était peut-être plus simple dans la mesure oui. où là la cartographie de l'archipel du goulag est quand même très abondante, j'imagine. Enfin, ça posait des problèmes particuliers, ça aussi ou Moins, parce qu'il y, y, y a un gros effort de, de repérage, notamment euh, d'associations comme Mémorial ou le euh, Fonds Sakharov, qui, euh, oui, qui, qui ont, enfin, c'est pas forcément cartographié, mais en tout cas il y a des stats, il y a des il y a des listes et à partir des listes sur leur site internet notamment et à partir de ces listes-là, on peut faire la carte. Puis la question des, des camps du Goulag, voilà, ça se C'est à la fois récent, mais ça commence à être bien installé comme étude. Donc là, on a des oui. euh, des sources qui étaient facilement euh, qui sont qui étaient déjà facilement exploitables. Donc ça n'a ça pas trop posé de problème, contrairement à, à la famine, qui était plus euh, Compliqué à, à analyser. -ce que J'ai encore une question. Est-ce que le travail sur cet atlas ah, okay. vous a donné les idées sur quel thème il faut lâcher les étudiants euh, dorénavant euh, Alors, est-ce. Oui, tu veux dire quelque chose ouais, avant que je, je, je, je, je Après. Euh, alors, la, la, la, Faire travailler les étudiants bah Oui, puisqu'en fait, tous les... Euh, bon, là, évidemment, François-Xavier le, le dira mieux que moi pour, pour la période euh, soviétique, mais euh, en fait... Euh, on le fait qu'on on l'ait intégré dans l'historiographie récente euh, permet de, de montrer justement les, les pistes de recherche en train de se faire. Donc ça permet en fait à tout étudiant découvrant la Russie ou, ou déjà très intéressé par le sujet euh, bah de, de, de voir ce qui se fait et comment on peut intégrer soi-même son travail à l'intérieur de ces nouveaux champs. Mais euh, Bon, moi, je prêche évidemment pour ma paroisse, qui n'est pas soviétique, hein, euh, qu'il a été dans une vie antérieure, mais qu'il est de moins en moins. Euh, mais, mais précisément, bon, dans la période de, euh, tsariste, euh, on s'aperçoit quand même qu'il y a des, des, des, des domaines hein, euh, qu'on a cartographiés, qu'on a étudiés, euh, qui méritent de nouveau d'être euh, encore euh, étudiés avec beaucoup plus de, euh, de profondeur. Euh, bon, les, et, et les cartes sont un bon instrument. Hein. Le, le servage au cœur du monde rural, cette carte, c'est une merveille euh, qui permettra justement de, de retravailler cette question du, du servage, euh, d'insister aussi sur, euh, sur cette culture, finalement, qu'on oublie, enfin, on, on le sait, mais que la Russie euh, tsariste, c'est un... un, un, un un pays de petits bourgs ruraux de petits villages euh, bon, qui, qui, qui est intéressante à, à, à repérer hein, euh, et, et, et à travailler euh, bon sur, euh, sur Saint-Pétersbourg aussi on a, on a trouvé des, des choses intéressantes et puis tout l'apport sur l'industrialisation euh, les routes de commerce euh, voilà tout, tout ce qui est le plan de Nijni est intéressant, la notion bon, euh, comment se, se construit cette culture de la foire en Russie qui est si importante euh, comment se fait aussi le, euh, la, la question des transports en Russie, hein, voie fluviale, pas voie fluviale. Euh, voilà, toutes ces questions qu'on qu qu croit connaître mais finalement sur lesquelles on a souvent eu un bon, des, je dirais, des affirmations un peu superficielles. Euh, sans finalement vraiment euh, se confronter à l'espace euh, et, et, et ça, je pense que ce sont des des voies qu'il faut davantage euh, explorer. Euh, de même, euh, les monographies urbaines et monographies régionales euh, sont délaissées, alors que euh, alors bon, euh, certains de, de vos camarades euh, ici euh, présents hein, euh, se lancent dans, dans ces travaux, donc c'est très bien euh, que ce soit pour la période tsariste ou, ou soviétique. Et, et je pense que euh, les monographies urbaines font Partie de ces nouvelles études qu'il faut reprendre sur le 19e siècle. Euh, voilà. Euh, une ville comme Odessa, une ville, bon, qui sont des villes avec autant de, de croisements de population, de peuplement, d'habitats très variés, etc., mérite de toute évidence euh, qu'on qu on les, on les retravaille. Euh, et on a des sources, bon, voilà. Euh, mais il faut les, les, les, les travailler avec cette, cette idée peut-être d'une histoire de longue durée. Euh, qui apporte beaucoup, je pense. Après bon voilà tout ce qui est euh, aussi des sujets on a aussi on n'a pas euh, on, a, on a pas non plus euh, évacué les sujets compliqués sur les Cosaques l'Ukraine qui, qui nous ont posé des problèmes aussi d'écriture hein, euh, parce que ce sont des thématiques qui ne vont pas de soi euh, et, voilà sais pas un scoop hein, de, le, de le dire euh, mais qui euh, voilà ont, ont été euh, la question des frontières hein, euh, les frontières du XVIIIe siècle à 1914 comment on situe les, les, les frontières ça ne va pas non plus de soi, tant euh, le regard aujourd'hui, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, tant le regard aujourd'hui est politique. Donc euh, ça, ça a été un des, un des écueils pour la partie euh, pré-soviétique y compris. Hein. Alors le dernier aspect, ben, puis ensuite on va peut-être passer quand même la parole à la salle. Peut-être qu'ils ont des questions à vous poser sur votre très bel atlas. Euh, D'abord, je dois corriger une erreur que j'ai faite tout à l'heure. Il faut dire que j'étais induite en erreur par... Euh, par une erreur de la carte euh, et la, la cartographie ne concernait pas la mémoire de la, de la Grande Guerre Patriotique euh, mais, euh, mais en fait des, des, des monuments à la mémoire des victimes euh, des répressions staliniennes donc en fait euh, c'est quand même très différent parce que des, des monuments à la Grande Guerre Patriotique il y en a absolument partout euh, sur le territoire de l'URSS Bon, des monuments, euh, des monuments aux victimes des répressions staliniennes euh, euh, certainement euh, moins, enfin en tout ouais. cas réparti différemment, euh, d'où l'intérêt de la carte. Alors ça m'amène évidemment à, à deux questions qui intéressent euh, au moins une personne dans ce public, c'est la question... Du, des traces du passé soviétique, donc du patrimoine soviétique, mais aussi euh, des, des questions qui intéressent François-Xavier plus précisément, parce qu'il a quand même beaucoup travaillé là-dessus euh, sur la question des arrestations, enfin des dénonciations, puis des arrestations, etc. Et donc là, dans cette même euh, double page consacrée aux traces du passé soviétique, il y a euh, bah, un, un plan ou une carte, je ne sais pas comment il faut l'appeler, mais qui va vous commenter tout de suite. Euh, c'est cette, euh, cette euh, carte oui, oui. Au, au titre un peu énigmatique, euh, « Dernière adresse, Saint-Pétersbourg ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça, François <rire> Dernière adresse Alors ben, qu -ce que que », qu'est-ce que c'est Certains doivent, doivent connaître, c'est une... Euh, on va dire une initiative de la société civile, on va dire ça comme ça, euh, qui, qui reprend un petit peu euh, une initiative qui, a, qui au départ est allemande, euh, qui visait à insérer devant les maisons des déportés juifs en Allemagne des, des sortes de... je ne sais pas comment ça. Des, des, ouais des sortes de galets qui, qui affleurent à la surface du... les pierres de trébuchement. Des pierres de trébuchement, c'est-à-dire quand vous marchez, vous vous en rendez compte pour que à chaque fois que vous passez devant une maison d'où a été déporté un juif, vous ayez ce, cette sensation physique. Euh, il y a eu euh, un, un certain nombre de, de militants politiques euh, en, en, en Russie qui ont voulu à, à développer une initiative du même type, alors qui se développe essentiellement pour l'instant à Moscou et à Saint-Pétersbourg, euh, donc qui s'appelle Dernière Adresse. Et donc sur les bâtiments d'où ont été arrêtés euh, des individus qui ont été réprimés en 1937-1938, mais même plus largement par le pouvoir soviétique, on va euh, fixer sur la façade de la maison, une plaque indiquant la dernière adresse connue de la personne déportée. Donc euh, c'est une initiative qui se passe plutôt bien à Moscou et Saint-Pétersbourg et qui a connu des difficultés dans certaines petites villes de province, notamment à Arkhangelsk, où euh, un des collègues, qui était un historien d'ailleurs, qui avait fait ça, a été poursuivi pour avoir euh, euh, euh, fixé cette... Euh, cette plaque sur un monument, une maison qui était censée être trop ancienne pour être abîmée. Euh, mais bon, on voit bien l'enjeu politique. Mais il nous a semblé aussi intéressant, nous, de, de montrer euh, non seulement sur la, sur la double page, vous avez des cartes sur la mémoire d'en haut, c'est-à-dire celle qui est construite par l'État, qui construit des monuments à la mémoire de la guerre, euh, euh, et voir euh, aux victimes des déportations, de, enfin des déportations, des répressions politiques, parce qu'il y a des administrations qui le font, et des initiatives d'en bas. Et euh, cette dernière adresse me semblait, nous a semblé intéressante pour ça. Donc euh, on a pris un tout petit quartier euh, euh, de Saint-Pétersbourg pour ne pas reprendre Moscou, et euh, en regardant un peu ce que ça donnait. Bon, C'est plus symbolique qu'autre chose. Puis j'utilisais euh, et rebondir parce que je cherche euh, des comment les gens qui, qui euh, désiraient collaborer parce qu'à Paris il y a deux adresses où on peut aussi fixer cette plaque de dernière adresse. Qui a été de généraux blancs et qui rentre euh, parfaitement dans cette démarche de, de plaque. Donc si quelqu'un aurait voulu collaborer, je cherche des collaborateurs pour euh, organiser ça. Je que... crois qu'il faut, faut que la famille soit... Euh, vous, oui. oui. C'est assez compliqué. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont très bordé la chose politiquement et administrativement. Bon, C'est avez... juste pour vous aussi y aller qu'il y a les initiatives aussi à Paris pour cette, euh, la dernière adresse. Peut-être que vous avez des questions. On des a... questions dans la salle. Oui. Mmh. Alors, on n'a pas de micro... Ah si, on, on ça, en a ça. Mmh. Ataline, si vous voulez, j'ai fait la liste des atlas. J'ai fait la liste extraite de catalogues de ces atlas historiques. Si Merci. Pas, je, crois, une... euh, je vois question. que vous avez eu des contraintes question. plutôt journalistiques que, enfin, que d'historiens en fait. Enfin, j'aurai deux trois deux trois questions vite fait. Euh, je voulais savoir si vous avez traité le cas de Kaliningrad. Euh, je voulais savoir comment, euh, dans, en, dans la Russie tsariste, ils appelaient la Pologne, hein, la Pologne qui était euh, donc intégrée, comment ils l'appelaient. Et puis je voulais savoir pour les, pour les, pour les, pour les goulags, bon, vous avez travaillé sur des sources, sur des témoignages, mais euh, bon, j'ai une question un peu bébête, il devait bien y avoir des cartes secrètes euh, avec l'emplacement euh, enfin, des camps et si vous avez fait une superposition entre les, les camps tsaristes et puis les, les camps euh, soviétiques en quelque sorte Si, si c'était les mêmes emplacements ou si c'était euh, les emplacements différents euh, Alors pour ce qui est en fait des appellations, on a repris euh, les appellations de l'époque hein, euh, et on a on a intégré la Pologne à partir du moment où elle fait partie de l'Empire russe. Hein. Donc, euh, voilà, on a des cartes qui sont évolutives pour la période zariste. Donc, et on a juste, justement toute une partie sur l'expansion. Et euh, on évoque donc euh, la question de, de la Pologne, euh, euh, du Congrès de Vienne. Euh, voilà, donc ça, ça c'est évidemment, euh, évidemment inclus, euh, avec euh, voilà les, les, euh, la Pologne étant définie après le Congrès de Vienne comme, euh, selon l'expression, une partie... Euh, euh, une, une partie euh, indéfectible euh, de, de, de, de l'Empire de, de, de Russie euh, et euh, voilà, elle garde bon, avec son statut hein, au départ d'autonomie progressivement euh, euh, remise en cause donc euh, on a on a intégré ces, ces données. Alors, euh, sachant que, euh, voilà, encore une fois, euh, la question de l'expansion, hein, euh, on, on la traite, mais si vous voulez, c'est euh, en termes de, de nombre de signes, euh, c'est ça le côté difficile et le challenge, parce que euh, on intègre d'abord, on évoque l'Ukraine, la Pologne, ensuite euh, l'avancée vers le Caucase, les guerres du Caucase, l'Asie centrale, euh, tout ça, si vous voulez, dans un nombre de signes euh, imposés. Alors, on s'en est sorti un petit peu, je dirais, parce que certaines, euh, certaines zones géographiques, euh, considérant précisément qu'elles avaient finalement été compliquées complexes pendant toute la période euh, russo-tsariste-soviétique euh, enfin, et post-soviétique, on les a mises dans notre première partie par exemple la conquête du Caucase le Caucase c'est un, un, euh, un des temps forts de notre Atlas parce que c'est une zone qui a toujours entre guillemets été agitée, qui a posé problème bon. donc on a voulu mettre un focus sur, sur le Caucase on ne l'a pas fait pour la Pologne parce que la Pologne c'est un moment plus on aurait pu mais euh, voilà en même temps le statut de la Pologne est différent donc euh, voilà c'est un, un, un, un parti pris là encore, mais pour ce qui est de, de, de la, du Caucase ou de l'expansion vers le Pacifique, tout ça, ce sont des, des zones géographiques qu'on a voulu précisément traiter sur une longue durée et du coup développer davantage que d'autres zones. Mais euh, bon, ce sont des choix, parce que le Caucase, euh, voilà, bah, jusqu'à aujourd'hui, avec, euh, avec la Tchétchénie, le, le, les guerres du Caucase, euh, ce sont exactement les mêmes zones qui bougent, et c'est assez fascinant pour un historien précisément euh, de, de traiter de ces, de ces continuités. Euh, voilà. Alors. Et donc euh, Non, Kaliningrad n'en a pas. Et euh, non, on n'est pas allé chercher de cartes secrètes dans les archives. Euh, je je, je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existe pas. Euh, dans tout ce qui a été, il y a beaucoup, beaucoup de sources qui ont été publiées sur le goulag euh, en russe, il y a eu plusieurs publications de sources, que ça, ça a été assez à la mode à un moment de publier des sources brutes. Je n'ai jamais vu passer de carte à proprement parler. Et je ne suis pas sûr, à vrai dire, que ça existe. Mais en tout cas, je, on n'en a pas vu et on n'en a pas utilisé. Là, ce qu'on a utilisé, pour le coup, c'était des travaux qui ont été faits par les associations mémoriales ou, ou le centre Sakharov, et qu'on a repris. pas tout, je pense que l'imagination soviétique n'a pas connu de limites à ce moment-là, et puis surtout la mise en valeur des, des, des, des, des territoires euh, euh, arctiques. Enfin, tout ce qui est oui, au nord de, de la Russie. Est quelque chose qui est ce, même... ce ne sont pas les mêmes, dans la mesure où les, les, les, les, les, d'abord, la notion de camp tsariste, euh, la notion de camp ne va pas, parce que, enfin, c est, c est, c est justement, parce qu'on a là un, un regard qui est rétrospectif. Donc, euh, et ça, c'est l'autre risque de, de l'Atlas. Et c'est bien que vous, vous mentionniez ce point, parce qu'il ne faut pas non plus faire de la téléologie dans l'autre sens, euh, c'est-à-dire de, de partir de l'image du camp et de se dire, il y a toujours eu des camps euh, en, en, en Russie euh, et on évoque de Stoyevski, mais non, en réalité, il y a ce qu'on appelle la rélégation, il y a l'exil, il y a des formes d'emprisonnement, mais par exemple, dans, dans les camps euh, dans les camps tsaristes, on a, on a les politiques, on a les décembristes, mais globalement, on a plutôt des droits communs, et par ailleurs, euh, les gens sont mis au travail, mais pas forcément tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas euh, cette idée de, de la mise en valeur du territoire comme on, on l'aura dans la période soviétique. Donc, euh, cette idée que... Euh, et dans, dans la période de, de l'idée du camp, c'est plutôt le, la punition ou la mise à l'écart de quelqu'un qui est potentiellement dangereux pour le corps social. Ça n'est pas l'idée qu'on va le régénérer par le travail et qu'en même temps, euh, il travaillera par moins 40 à l'extraction de tel minerai euh, euh, dont, dont on a besoin. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle les zones ne sont pas les mêmes. Euh, dans la période des par exemple, ils sont tout près d'Irkoutsk. Enfin, ils sont, voilà, et, et ils sont dans les premières années, ils ils, ont, ils travaillent, c'est du travail bon, difficile, mais progressivement après, les conditions sont allégées et, et finalement, ils ne ils sont pas autorisés à rentrer. Mais les conditions n'ont rien à voir avec les colonies de peuplement euh, euh, ou, ou, ou le goulag euh, soviétique. C'est Ce voilà, plutôt une mise à l'écart euh, que vraiment... Euh une volonté de les utiliser comme main d'œuvre forcée pour développer le, le le le territoire et le mettre le mettre en valeur. Et par ailleurs, même les camps soviétiques sont Enfin, C'est compliqué, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un flou autour du camp, on en sort, on est assigné à résidence à côté, oui, on correct. y re rentre, enfin tout ça. Est, et, ah, enfin, vous n'avez bon, je... pas fait de double page consacrée à un camp, non, on vous n'avez pu... pas tenté la cartographie des ça. enfin bon, ça ce sera pour, pour un autre euh, opus. Euh, une autre question, et puis, si on peut, hein. oui, bien sûr, oui, euh... Moi, j'utilise déjà votre atlas à Nancy, donc je teste sur l'étudiant et je vois que ça marche très, très bien. Donc, euh, c'est un vrai plaisir. Et il réussit à représenter la, la logique spatiale interne et pas seulement ce qu'on considère toujours d'abord, à savoir les frontières, ce phénomène d'extension et, et de rétractaire, rétractaire, restriction territoriale. Mais j'ai deux questions pour vous. La première, c'est visiblement le fait de faire ce travail vous a, semble-t-il, fait changer un peu les perceptions que vous aviez du rapport entre l'histoire et l'espace. Et j'étais curieux de savoir ce que, ce que ça vous avait apporté précisément à travers en deux exemples éventuellement. Et puis ma deuxième question, c'est... J'ai eu l'impression, en, en consultant votre atlas, qu'il y avait une forme d'appréhension de, de cet espace que vous avez traité qui pouvait être un peu différent des espaces alentours. C'est-à-dire que vous avez développé une technique sui generis. C'est un atlas assez original de, du point de vue des, des méthodes de présentation. Ne serait-ce que ce plan. C'est très, très rare de voir un atlas qui commence par une partie générale, euh, cet espace en lui-même avec ses logiques, et ensuite reprendre un autre fil. Euh, et. Comment est-ce que vous définiriez Parce que moi, je me suis dit, en voyant votre atlas, mais ce serait vraiment très intéressant, je travaille plus sur l'Europe médiane, de faire un atlas en regard de ce côté-là. Mais ce serait la même chose pour l'Asie centrale ou en continuant les frontières de l'URSS et de la Russie. Donc ma question, c'est comment est-ce que vous percevez finalement les différences structurelles dans l'espace qui font qu'on quitte ce que vous traitez Je, je commence et après, hein. <rire> c'est dur. Hein. Bon, euh, ce sont des questions compliquées, mais en même temps, le compliment est, est, est, voilà, est très, très gentil. Merci, on est très content de, de voir euh, que, que l'Atlas euh, vous, vous intéresse. Euh, bon, voilà, on est récompensé de nos efforts quand même. Euh, alors, perception entre histoire et espace, oui, euh, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. C'est vraiment de ça dont on est parti. Euh, la question, parce que la Russie, si vous voulez, Là, je m'anime. Ça y est, la passion vient assez vite quand même. On sait, voilà. J'ai toujours considéré qu'il faut pas la penser comme quelque chose de trop abstrait. Et l'Atlas, c'est difficile parce que c'est un objet très abstrait, mais en même temps, on a absolument voulu qu'il soit concret. Et c'est la raison pour laquelle on a, on a, on est parti de cette géographie qui est inhumaine. C'est pour ça qu'on a, oui, la moitié de l'espace est inutilisable. Enfin, toutes les contraintes de, de, à la fois vers l'Est, de, de, de, de climat, etc. Donc toutes ces données qu'on connaît, mais finalement, euh, qu'on a tendance dans certains atlas à présenter en début de volume, et puis finalement, on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'elles sont comme déconnectées de tout le reste. Or, ce qu'on a voulu faire, c'est précisément à chaque fois reprendre ces notions. La question des voies fluviales, la question des, de la mise en valeur même, comment on construit des routes dans un, dans un univers euh, aussi dur. Euh, tout ça, ce sont des choses. Que l'Atlas a essayé de mettre en, en, en valeur. Alors, évidemment, par des allusions, parce qu'on avait un espace, euh, pour le coup, de signes euh, limité. Mais c'était ça, notre idée. C'était aussi de voir que, comment les Russes, comment ce pays s'est débattu, s'est développé dans un espace aussi hostile, et comment euh, cet espace a aussi eu un impact sur les difficultés de mise en valeur, sur la psychologie. On n'a pas assez parlé euh, dans notre discussion, mais c'est un point sur lequel on revient, sur. Euh, la façon dont les Russes pensent la vulnérabilité de leur espace. Et ça c'est très important parce que jusqu'à aujourd'hui ça laisse des traces dans la géopolitique actuelle, dans le, le rapport que les Russes entretiennent au monde extérieur. Euh, ce se lie aussi à travers ce sentiment d'un espace qui est finalement est très facilement franchissable. C'est la mémoire hein, des invasions euh, venues de l'Est, venues de l'Ouest, etc. qui encore aujourd'hui finalement pèse sur la mentalité ou les mentalités russes et qui est instrumentalisé aussi par le pouvoir quand il en a besoin. C'est pas simplement... Alors tout ça nous a paru intéressant à, à, à développer. C'est ça, cette perception entre histoire et espace que vous mentionnez, euh, dont on avait finalement conscience, mais qu'on a retravaillé en, en, en insistant, parce que c'est une des clés de compréhension de la Russie actuelle. Donc ça, ça aussi, en filigrane, on avait ça dans la thèse, c'est-à-dire, oui, c'est un atlas historique, mais c'est aussi un atlas qui donne des clés de compréhension pour essayer de, de mieux lire euh, la Russie actuelle dans toute sa complexité, ses ambiguïtés, euh, voilà. Et, et, et ça, euh, bon, j'espère qu'on qu s'en est approché. Je ne sais pas si on y a complètement réussi, mais euh, cette, cette idée euh, voilà, de, nous semblait euh, intéressante. Finalement, on a essayé de mettre aussi les Russes euh, et, et les, les, les différentes nationalités dans cette, au centre, au cœur de cet espace. Il y a beaucoup d'humanité dans cette... Alors, cette humanité, elle est tragique. Surtout quand on égrène toute l'horreur des... Hein, Tallinn a mentionné les répressions, les famines. Euh, mais... Euh, voilà, c'est aussi un atlas qui met l'homme, les individus, les, les, les, ces minorités nationales euh, et, et ce peuple russe dans cet espace hostile mais euh, qui, qui est intrinsèquement lié à, à son histoire. Et, et, euh, voilà, alors après... Bon, bon, oh non mais je, oui, tu bon, veux bon, enfin, un mot de conclusion je là la réponse à votre deuxième question, je crois, quelque part, c'est notre première partie, non Notre première partie, elle est là pour montrer, à mon avis, ce qui, en quoi cet espace-là va se distinguer de ce qu'il y a autour et en quoi enfin, il y a une spécificité russe, peut-être, dans, dans, dans, dans ces quelques, ces quelques questions qu'on qu essaye de poser. Sur la, la, la première question, sur l'histoire les et l'espace, enfin, ça a été un... Peut-être pour moi en tout cas, ce n'était pas une évidence au départ. Je ne sais pas si ça m'a amené à changer quelque chose, mais en tout cas ça m'a amené à penser quelque chose. C'est l'intérêt de l'exercice. Ça fait partie de ces choses qu'on a... Euh, comme le disait Madame Raël, c'est des choses qui peuvent sembler un peu évidentes, qu'on a tous en tête, euh, et puis qu'en fait, on évacue assez rapidement parce que euh, peut-être dans nos travaux, on n'y fait pas assez attention au, euh, au, au, enfin, très concrètement. Et là, euh, de travailler là-dessus et d'avoir ces questions qu'on n'a pas cessé de se poser, euh, ben, moi, ça m'a amené à y, à y réfléchir. Et pour le coup, j'espère que ça va continuer à travailler en, au moins en fond de tâche. Bon, en tout cas vous vous êtes soumis donc avec quand même beaucoup de succès hein, enfin je veux dire euh, vraiment moi je trouve quand même que c'est un, un, un très bel ouvrage et je, je lui souhaite longue vie et bonne <rire> bonne réussite enfin je veux dire pour euh, le grand public pour les pour nos étudiants pour les enseignants au premier chef bon et puis euh, voilà donc j'espère qu'il aura le, le, la plus large diffusion possible et puis euh, ben non mais je retiens en effet cette idée de de la contrainte comme de la contrainte parce qu'en effet fabriquer un atlas je sais pas c'est un peu comme se soumettre à des à des leçons de solfège enfin c'est un peu se se euh, comment dire oui se soumettre à des à des contraintes vraiment incontournables et et donc permettre de penser euh, Autrement, bah tiens justement, c'est le nom de l'éditeur. Pensez autrement cette cette histoire russe qu'on qu essaye d'écrire chacun à notre manière, dans notre coin, à travers nos nos, nos petits terrains expérimentaux. Et là, c'est une tentative de synthèse véritablement très intéressante. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on qu'on se qu'on se quitte là-dessus en vous félicitant à nouveau tous les deux pour ce, pour ce travail considérable et euh, Aglaé voudrait apporter euh, probablement et... le mot de la fin oui, et je voulais euh, tout simplement aussi remercier tous les services de la Bila qui ont permis d'organiser euh, cette rencontre et assurer leur déroulement euh, son déroulement. Merci et merci, merci à vous, à vous, vous et, et merci oui de votre invitation, de votre invitation. Et, et merci Taline d'avoir euh, joué avec euh, autant de conviction et de talent le rôle de maître non, de, de, de cérémonie. C'est gentil. Merci beaucoup. Un vrai plaisir. Merci encore. Merci.